C'est tes rébaïcaria. Ribo c'est tes rébaïca. Corédo c'était reman. Oh Jésus, je te bénis, Seigneur. Je bénis ta grandeur, Seigneur Jésus. Je bénis ta grandeur, Seigneur. Je bénis ta grandeur. Je bénis ta grandeur, Seigneur. Je bénis ta grandeur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ta grandeur, précieux Saint-Esprit. Je bénis ta grandeur ce soir. Je bénis ta grandeur, Seigneur. Je bénis ta grandeur, Seigneur. Je bénis ta grandeur, je bénis ta grandeur, je bénis ta grandeur. Je bénis ta grandeur, Seigneur. Je bénis ta grandeur. Je bénis ta grandeur, Seigneur, je bénis ta Père, je bénis ta grandeur, je bénis ton autorité, Seigneur. Je bénis ton autorité Seigneur Je bénis ton autorité Je bénis ton autorité Seigneur Je bénis ton autorité Je bénis ton autorité Seigneur Je bénis ton autorité Seigneur Je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te. Soir encore, Père, voici devant toi, nous voici devant ta glorieuse et majestueuse présence. Toi le Dieu bon, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu qui est digne de recevoir honneur, de recevoir la majesté, de recevoir la toute-puissance pour l'éternité, Père. Mon âme te bénie ce soir, mon âme exalte le merveilleux nom de Jésus. Mon âme exalte la grandeur du roi des rois, la grandeur du Dieu puissant et glorieux, la grandeur du Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, sois béni ce soir, sois exalté encore ce soir, sois célébré toi le Dieu puissant, toi le Dieu libérateur, toi le Dieu sauveur, toi le Dieu juste, toi le Dieu merveilleux. Seigneur, mon âme t'exalte ce soir. Mon âme bénit ton saint nom, mon âme exalte ta grandeur et ton autorité. Mon âme exalte ta divinité, mon âme exalte ta puissance, O chadebo, c'était. Père, mon âme exalte ton nom, mon âme exalte ta puissance, mon âme exalte ton autorité. Mon âme exalte ta divinité, mon âme exalte ta seigneurie, mon âme exalte ta souveraineté, mon âme exalte ton autorité, mon âme exalte ton merveilleux nom. Toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, de recevoir la souveraineté, la majesté, la gloire et la grandeur pour l'éternité. Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu digne, ô oh Père mon âme te bénit ce soir, ô oh Dieu. Dignes-tu, agneau immolé, toi qui ôtes le péché du monde. Dignes-tu, Seigneur Jésus. Dignes-tu, le lit de vallée Dignes-tu, le narcisse de Saron. La vérité, la vie, le chemin, le puissant sauveur, le puissant Seigneur. Majesté, mon âme t'adore ce soir. Majesté, nos âmes s'inclinent devant toi. Majesté, nos âmes s'éprouvent devant toi Seigneur nous nous prosternons devant toi nous nous prosternons devant toi Seigneur et nous t'adorons nous t'élévons, nous t'exaltons nous déclarons que tu es le roi des rois, nous déclarons que tu es le puissant sauveur nous déclarons que tu es le dieu juste que tu es le dieu glorieux nous déclarons ta puissance, oh Dieu, soit béni, Seigneur, soit exalté, Seigneur, soit célébré, Seigneur, soit béni, Seigneur, soit exalté, oh Dieu, soit béni, Seigneur, soit célébré, oh Dieu. Jésus de Nazareth, Dieu puissant, sauveur, majestueux, glorieux maître, tendresse du Père, la joie du Père, c'est toi, Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons Paraclet, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir. Bienvenue à vous, bien-aimés du Seigneur, à notre troisième soirée de notre séminaire nous adoré. Bienvenue à vous. Vous êtes connectés à la Nouvelle Jérusalem, à Londres, Église de Dieu en Belgique. Et New Jérusalem, Londres, 24, in Belgique. Ensemble, nous allons adorer et chanter pour notre Seigneur. Il y a un cantique qui dit, c'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service. Nous allons le chanter ensemble. Une, deux, trois. C'est mon Joyeux service d'offrir à Jésus Christ en vivant sa mon corps et mon esprit accepte, accepte mon offrande bien aimée Lame du Saint Dieu, j'abandonne ma vie sans regret ni craie à ta grâce. Accepte, accepte mon offrande bien les de Dieu Et que sur moi descende La flamme du Saint-Dieu Qu'un feu nouveau salut. Accepte, accepte mon offrande, bien aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du saint dieu Viens, viens, Jésus, sois mon maître. Par cent cent achetés, à toi seul Dieu veut être et pour l'éternité accepte, accepte mon offrande bien aimées Descende la flamme du Saint-Lieu accepte, accepte mon offrande. Bien aimé, feste Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu accepte, accepte mon offrande bien-aimé fils de Dieu et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu et que sur moi descende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 la flamme du saint dieu et que et que sur moi descend la flamme du saint dieu la flamme du saint dieu esprit la flamme Saint Esprit, la flamme du Saint Dieu. Saint Esprit, la flamme du Saint Dieu. Saint Esprit, la flamme du Saint Esprit de Dieu, la flamme du Saint Esprit de Dieu, la flamme du Esprit la flamme du Anxion de Dieu, Anxion de Dieu sur nous, Anxion, Anxion, Tant sur nous, Anxion, Anxion, Tant sur nous, Que l'Anxion du Saint-Esprit, Tombe sur nous que l'onction du Saint Esprit tombe sur nous, onction, tombe sur nous, onction, onction, onction.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 Onction, onction, dans sur nous, que l'onction du Saint-Esprit, dans sur nous, que l'onction du Saint-Esprit, dans sur nous, onction, dans sur nous on tient on tient sur nous on tient on nous on Nous, anxion, anxion, sur nous. Anxion. Seigneur de gloire, ce soir, nous avons encore besoin de ta précieuse onction, Seigneur. Que ton nom repasse, re, re, que ton nous remplisse ce soir. Que ton onction tombe sur nous, que ton onction nous éduque, que ton onction nous révèle, que ton onction nous relève, ô oh Dieu, que ton onction fortifie. Que ton onction guérisse, que ton onction restaure, que ton onction enseigne, que ton onction redresse, que l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Précieux Saint-Esprit, que ton onction soit à l'œuvre, ô oh Dieu. Esprit du Seigneur, que ton onction soit à l'œuvre, ô oh Dieu. Esprit consolateur, que ton onction soit à l'œuvre, ô oh Dieu. Esprit de grâce que ton onction soit à l'œuvre ô oh Dieu. Esprit béni, que ton onction soit à l'œuvre ce soir ô oh Dieu. Merci précieux Saint-Esprit, merci de lever le Seigneur Jésus. Merci d'amener l'esprit d'adoration. Merci d'amener l'esprit de prière. Merci d'amener l'esprit de louange. Merci d'amener l'esprit de célébration. Merci d'amener l'esprit d'élévation, d'élévation du Père, d'élévation du Seigneur Jésus, d'élévation de ta personne. Merci d'amener au oh Dieu l'Esprit des supplications. Merci d'amener au oh Dieu l'Esprit de requête. Merci d'amener au oh Dieu l'Esprit de prosternation. L'Esprit de prosternation. L'Esprit de prorabasata. Mantarebo Rebaba, terebaika. Merci de déposer cette dans nos vies et dans ton église, le manteau d'adoration, le, le manteau Rebsanta Rebsa, le manteau d'adoration, Seigneur, le manteau d'adoration, ô oh Seigneur, le manteau d'adoration, ô oh Dieu, le manteau d'adoration, ô oh Dieu, le manteau d'adoration, ô oh Dieu, Rebsanta Rebsita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 il est saint, il est glorieux, il est puissant, il est digne, il est majestueux. il marche dans l'assemblée des de saint. il marche au milieu de ce racheté, il marche lorsque son peuple se réunit, il marche lorsque son peuple l'adore, lorsque son peuple le célèbre, lorsque l'on son peuple, reconnaît sa dignité, reconnaît sa majesté. Il marche au milieu de Sia pour libérer, pour sauver, pour guérir, pour bénir, pour toucher. Oh Jésus Oh, c'est toi, Seigneur, que nous bâlons à nos saintes rabaïca, reboussata coronosita, merino-sita rabaïcaria, rebousseta rabaïcaria, merino-sita rebaba-ba-ba-ba, rebousseta rabaïcaria, rebousseta rabaïcaria, mène de Oh, je le vois, oui, je le vois, éleve partout, les peuples acclamés pour la oui, je le vois. Et je le vois. mais yeux vu l'agneau. Le Seigneur se sent trop qui règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé partout, les peuples assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Le Seigneur, Seigneur, trop qui règne beau, oh, toujours il remplit, il remplit le temple de sa gloire. Et, et, Céleste le lotin, seul cœur, joignons nos voix, au oh leur chantons saint. c'est toi que nous voyons ce soir, oh Dieu. Nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta grandeur, si, si, mare si, no, like no, like no one can touch like you do. Jesus, I can search for eternity, Lord, and find there is no like you. There is no, there is no like you, Lord, no one else can touch my heart like you do dit-elle, l'autre, elle Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous pète, tu es là de nos vies, bien vivant Oh Jésus, Christ, tu es là, tu es là. Au cœur de nos Jésus, tu es là, et c'est toi qui nous fait No. no. Bien vivant, Seigneur, vivant, oh Jésus, Christ, bien vivant, bien vivant, oh, bien vivant, bien vivant, oh Jésus, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, bien vivant, Mare redosita rabai coro dosita, ire dosite rebaikaria. Mare redosita rabai cora dosete, miria dosete rebaikara dosete. Ante reba sati adoro dosete, inte coro dosita rabai karia, me redosita Yandarabasata. ire dosita. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu, tu es, et Seigneur, tu es tellement fidèle. Fidèle Dieu tout Tu ne changes pas oh Dieu vérité vérité vérité santé promesse. vérité vérité santé promesse. Dieu oui, ça, tu ne changes pas, oh Dieu. Ah. Alléluia, Majestieu dans ta grâce, Majestieu dans ta grâce, Dieu tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu, ma Merci, Seigneur de gloire, merci Seigneur de gloire pour ta présence, merci Seigneur de gloire pour ta présence. Merci. We bow down and worship you, you are Lord in this place, we bow down and worship you are Lord in this place, we bow down. And worship, you are Lord in this place. de Seigneur, Seigneur, Seigneur, Jésus, Jésus, et Seigneur, Seigneur, Seigneur, Oh Seigneur merci parce que ce soir, Seigneur tu l'es, ce soir tu l'es Jésus. Ce soir, tu es le Seigneur de nos âmes, encore le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos maisons et de nos familles, Jésus. Nous nous prosternons devant ta majesté et nous t'adorons, ô oh Dieu toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Merci, ô oh Dieu, parce qu'il t'a plu de venir, au oh Dieu. Merci, parce que tu réponds présent. Lorsque ton peuple t'invite, lorsqu'un cœur est assoiffé, lorsqu'un cœur te supplie, lorsqu'un cœur soupire après toi, lorsqu'une âme te désire, tu viens, Seigneur, tu viens la visiter, tu viens le remplir, tu viens le toucher, tu viens te révéler, tu viens te manifester, parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi, parce que tu es le puissant, parce que tu es compatissant, parce que tu es digne, parce que tu es bon, ta bonté nous élève, ta gentillesse nous élève, ta gentillesse nous protège, ta gentillesse nous garde. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons, quel sauveur merveilleux nous avons, il s'est sacrifié pour nous, attaché à la croix, il s'est sacrifié pour nous, attaché sur le bois pendu il s'est sacrifié pour nous. Il n'a pas voulu laisser oh, le péché perdurer dans l'humanité. Il a laissé son trône. Il est descendu sur la terre. Il s'est fait inférieur aux anges. Il a pris la commission de l'homme et il s'est fait petit par rapport à l'homme pour aller à la croix, réconcilier le monde, réconcilier l'homme au Père, la créature à son créateur, Jésus ce soir. Or, Mere Rebaba, brequet de Santé Rebaïka, menté coré Rebaïka, brequet de Santé Rebaïka, Reba Rebaïka, brequet de Santé Rebaïka, Rebaïka, Nada na, da na, da sa entecorodo no cita rego do no sete reba baba ba ba ba rego do no sete entecorodo no cita re bai no no se te rebaika mando sete re bai ca ne rado no cita ra bai cardia entecorodo no sia entere bai sa cita ra bai cardia re bo sa ta Merci Seigneur, parce qu'il t'a plu de faire habiter la divinité dans un corps mortel, dans un corps imparfait, dans un corps plat. Oh Dieu, il t'a plu de venir visiter un corps, il t'a plu de venir habiter dans un corps, t'incarner dans un corps d'homme. Ce soir, nous t'élevons Jésus. Oh, nous te bénissons Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de mon âme, mon âme est perdue, Je veux n'être qu'à toi, hein? Jésus, je t'aime. Reçois du peu, reçois du peu que je trouve Va donner, Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su t'émontrer, je veux n'être qu'à toi, ô oh Seigneur, Jésus, je t'aime. Oh viens, viens. rien, rien. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang de pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, Oh, viens, viens. rien, rien, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être que toi. Jésus, mon roi, reçois la tort. Tu es le roi, de par notre victoire, digne du Seigneur, et rentrer,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 Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous qui êtes en présentiel, encore heureux de se retrouver ensemble. Depuis le lundi, nous sommes un lot fidèle qui participons activement à ce premier séminaire concernant l'adoration proscuneo. C'est une grâce d'être ensemble. Et vous également qui êtes sur les différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, nous sommes heureux de vous retrouver ensemble. L'Église a commencé de plus en plus à prendre euh, en possession la plateforme YouTube. Nous bénissons le Seigneur pour euh, la technicité et l'expertise qu'il a donnée aux uns et aux autres, notamment un brillant frère. En tout cas, nous sommes dans la joie parce que nous prenons petit à petit possession de ce canal-là. Que le Seigneur en soit infiniment béni. Voilà, hier nous avons fini très tard, alors aujourd'hui nous allons finir tôt, même très tôt. Parce que j'ai reçu la conviction que je dois continuer encore cette semaine sur ce, ce thème concernant l'adoration. On va continuer le vendredi et à notre culte du dimanche concernant ce thème que l'adoration. J'ai reçu la conviction par rapport à ça que nous devions continuer. Alors aujourd'hui, comme on l'a annoncé hier, nous allons voir la place de la musique dans l'adoration. On ne va pas parler de tout, c'est un sujet qui est vaste, mais on va essayer de circonscrire le sujet pour que cela soit pertinent par rapport à nous, par rapport à nous, de la Nouvelle-Jérusalem à Londres et par rapport aussi à tout chrétien, à tout enfant de Dieu et à toute église. Donc, c'est quelques bases extrêmement importante, qui peut nous aider, aider chacun d'entre nous à pouvoir se positionner. La place de la musique dans l'adoration. La place de la musique dans l'adoration. Si nous prenons le larousse ou un dictionnaire quelconque, moi j'ai été dans une encyclopédie publique, dans l'encyclopédie biblique, biblique que j'ai utilisée, on définit la musique comme étant l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. L'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je crois que dans d'autres dictionnaires et même à l'école, je crois que c'est cette définition que nous avons apprise parce que je crois que euh, dans les différentes écoles ici, dans le cursus euh, d'études ici, en tout cas nous en Afrique, euh, là où j'ai fait mes études euh, primaires et secondaires, on avait un cours dédié à la musique. Je crois que c'était déjà en primaire. Un cours dédié à la musique et la définition de la musique était celle-ci, l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Dans cette définition, nous voyons un certain nombre d'éléments qu'on peut retirer. Un certain nombre d'éléments. Le premier élément, on parle d'un art. L'art. Et l'art est l'application des connaissances raisonnées et des moyens spéciaux à la réalisation d'une conception. Le mot art, je reprends et l'application des connaissances raisonnées et des moyens spéciaux à la réalisation d'une conception. Dans cette approche du mot « art », nous sous-entendons l'aspect du talent naturel, qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions naturelles innées qui leur donnent une certaine avance, une certaine aisance dans la composition musicale. Nous avons par exemple des, des compositeurs euh, du Moyen-Âge et autres en Europe ici, tels que les Mozart, qui a commencé à composer, je crois que c'est à l'âge de 14 ans, il a quand même plutôt 5 ans, il a commencé à composer à l'âge de 5 ans. Et les, les messes de Mozart, aujourd'hui encore, sont d'actualité, siècle après siècle. Et je crois que nous partirons de cette terre, si terre reste terre, les gens après nous vont continuer à écouter les œuvres de Mozart. Quand je pense à Jean-Sébastien Bach, c'est lui qui a écrit « Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Nous chantons cela aujourd'hui parce que c'est des gens qui avaient des prédispositions naturelles, des dons innés. Et à part le fait que c'est naturel, il y a aussi la notion dans l'art, la notion de l'apprentissage, la notion de la formation. On n'a peut-être pas des dons naturels, ou si on en a, on peut aussi se former, s'auto-former et apprendre des techniques de chant, des techniques d'instruments de musique. Il y a des académies de musique ici où on apprend comment manier un instrument, ça peut être le solfège, ça peut être la lutte, ça peut être la trompette ou le piano. Donc si on n'a pas une habilité naturelle, on peut apprendre, on peut se former et s'auto-former. De tout ceci, que ce soit par un talent naturel ou par le biais de la formation, de l'apprentissage, on requiert de celui qui veut faire la musique qu'il ait une certaine habileté, qu'il ait une certaine dextérité, qu'il ait une certaine aisance. Parce que la finalité de son qu'il compose, c'est finalité, il faut que cela soit agréable à l'oreille. Sinon c'est une cacophonie. Le cacophonie. Si nous prenons par exemple 1 Chronique chapitre 25, 1 Chronique chapitre 25, le verset 7, vous verrez que la Bible aussi est d'accord, va dans le sens de cette définition. 1 Chronique chapitre 25. 1 Chronique chapitre 25. 1 Chronique 25, au verset 7, la Bible dit. Ils étaient au nombre de 288 avec leurs frères experts en ce qui concerne le chant pour le Seigneur, tous habiles, tous habiles. Voyez, ici c'est le roi David qui a sélectionné des chantres qui devaient être au service du temple pour la louange et l'adoration. Il n'a pas sélectionné n'importe qui, il a pris des gens qui avaient une certaine habileté. La deuxième, le deuxième élément qui se dégage de la définition de la musique, c'est l'aspect de la combinaison. La combinaison. Dans cette notion de la combinaison des sons, c'est la, la notion de l'arrangement. La notion de l'arrangement. Cela appelle une technicité. Il faut avoir la technique qu'il faut. Donc ça veut dire qu'on peut aussi apprendre encore, au-delà de chants, au-delà de manier des instruments, on peut y associer une certaine technicité. Aller encore plus loin que ce que les autres font. Chercher encore d'autres sonorités, d'autres tendances et d'autres influences. On a un, un chantre chrétien américain qui a excellé pendant un certain nombre de temps, surtout dans les années 90. Il a apporté dans l'adoration d'autres sons qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant on était plus habitué à une adoration monotone, je ne veux pas citer de nom par respect, à une adoration certaine monotone qui était profonde mais qui n'avait pas d'amplitude, qui était plate. Mais lui il est venu, il a amené un certain punch, un certain rythme avec un fond biblique, un fond profond, mais il a amené de la rythmique dans l'adoration. Donc il faut de la technique, il faut de la technique. Il faut de la maîtrise des instruments. Les instruments sont là, certes, il ne faut pas simplement y jouer, mais il faut exceller encore. Il faut de la technique, il faut apprendre. J'ai entendu l'histoire d'un groupe en France, dans ce groupe en France qui est connu dans le monde, qui amène en Europe beaucoup des grands chantres américains et autres. Le directeur artistique de ce groupe-là, c'est un jeune qui a à peine, il a moins de 25 ans. Moins d'un 25 ans, mais c'est le directeur artistique de ce groupe. Il est fils de pasteur et il est né avec ce don. Il gère un groupe de plus de 100, 100 personnes, de plus de 100 choristes. Et parmi lesquels, il y a des, des chanteurs qui sont connus dans le monde. Mais quand ils viennent devant ce garçon-là, qui a moins de 25 ans, ils sont étonnés des arrangements qu'il fait. Non seulement il a un don inné, mais il passe des heures et des heures devant un synthétiseur, devant le piano, devant des instruments, pour maîtriser. Pour maîtriser. Voyez, la notion de l'adoration ici, c'est une responsabilité et c'est aussi euh, la notion du sérieux. Il faut prendre au sérieux l'adoration. Surtout lorsque ça devient une adoration dans le temple, avec une charge bien assignée, il faut prendre cela au sérieux. On peut avoir des dons innés, mais il faut aussi aller plus se former et s'auto-former aussi. Il est né de même dans le domaine de la parole aussi. Dans le domaine de la parole, on peut avoir l'appel pour la parole, le don de prêcher, on peut l'avoir. Mais rien n'empêche aussi d'aller mieux étudier la parole pour mieux la comprendre, mieux l'expliquer et mieux la vivre. Il en est de même aussi dans le domaine de l'adoration, louange et chant. Rien n'empêche aux chantres, aux adorateurs de pouvoir aller apprendre. Même si on ne chante pas du haut de la chair ici, Individuellement, chacun d'entre nous qui est adorateur, nous devons aussi nous efforcer de bien adorer le Seigneur, de bien louer le Seigneur, d'arranger nos voix, de ne pas tout le temps chanter comme des crapauds, où on ne respecte pas les gammes. on peut faire aussi un effort, parce que ce que nous faisons, nous le faisons vis-à-vis d'un roi, qui est le roi des rois. La troisième notion ou élément qui se dégage de cette définition, c'est la notion d'instrument. La notion d'instrument. Dans l'adoration, dans la musique, il n'y a pas simplement les paroles, mais il y a aussi des instruments. Le premier instrument dont chacun d'entre nous dispose dans la musique, c'est notre voix. Notre voix est un instrument. Même si je ne sais pas jouer d'un instrument physique, ma voix est un instrument. Mes mains sont des instruments, mes pieds sont des instruments. Tout mon corps peut être un instrument pour l'adoration du Seigneur. Je me rappelle par exemple de nous, au sein du service d'ordre à Bruxelles, nous avons la spécialité, lorsque nous adorons, de battre les mains. Et nous appelons ça le calcium. Un jour, vous allez expérimenter cela. Nous appelons ça le calcium. Et quand nous nous mettons à adorer, à battre les mains, nous-mêmes, nous, nous sentons le feu monter. Et le feu qui nous embrase, embrase également l'auditoire ou la place là où nous sommes. Parce que la voix, les mains, sont des instruments pour adorer le Seigneur. Et à part cela, on peut prendre aussi d'autres instruments, tels que le piano, la synthétiseur, on peut prendre une batterie, on peut prendre des tam-toms, on peut prendre différents instruments pour adorer le Seigneur. Mais cela ne peut pas nous empêcher. S'il n'y a pas des instruments entre modernes physiques que nous voyons, nos voix, nos mains, nos pieds, tout notre corps sont des instruments pour le Seigneur. Quatrième élément sortant de cette définition, c'est la notion de l'harmonie. La notion de l'harmonie. Voyez, on dit d'une manière agréable à l'oreille. Il faut de l'harmonie. Il faut de l'harmonie. Il y a un ordre, il y a une cohérence. Lorsqu'on apprend la musique, on va apprendre les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Comment les combiner pour que ça soit harmonieuse pas de désordre, mais on peut commencer avec un son un peu désordonné, mais à la longue, il faut que ça soit harmonieuse. Il faut que ça soit harmonieuse. Et le dernier élément dans cette définition, nous parlons également de l'être ou de la personne qui est censée combiner ces sons d'une façon agréable. La musique ne vient pas d'elle-même, la musique provient d'une source. Et cette source-là, c'est la personne, un être. Et la deuxième partie, nous avons parlé de l'introduction. mais là nous allons parler de ce que je viens de dire, de l'être qui est censé utiliser la musique pour adorer le Seigneur. On a déjà parlé un peu de ça depuis le lundi. Aujourd'hui, je vais encore rappeler brièvement pour que nous puissions comprendre là où nous sommes en train d'aller. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue de la musique. La musique ne peut pas se jouer seule. Même si nous attendons des fonds musicaux, par exemple ici, il y a un fond musical, mais le fond ne vient pas de lui-même. Il y a eu quelqu'un qui a composé. Et on a enregistré sur des différents supports et on peut maintenant émettre. La musique ne vient pas telle même. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Et cette loi de quelqu'un qui joue, ce n'est pas l'homme qui l'a inventé. Nous trouvons cela depuis le ciel. Depuis le ciel, depuis les temps anciens. Avant que la création ne soit, Dieu a planifié des personnes, des entités, des êtres qui avaient la responsabilité de pouvoir jouer des instruments de musique. Si nous prenons Esaïe chapitre 14, verset 11, que nous avons déjà parcouru, Esaïe 14, verset 11, Esaïe 14, verset 11, c'est une répétition, Esaïe 14, 11, la Bible nous dit ceci, Esaïe 14, 11, la Bible dit On a fait descendre ton orgueil au séjour des morts. Avec le sang de tes luttes, sous toi s'étend la vermine et les vers sont ta couverture. On a fait descendre ton orgueil au séjour des morts avec le sang de tes luttes. Lorsque nous avons vu ça hier, on a parlé de Ésaïe 14, 11. Je vous ai dit que ce passage a été interprété par les pères de l'Église et c'est ce que l'Église aussi a accepté. Ça parle de Lucifer, de Satan avant qu'il ne devienne le diable, de la position qu'il occupait au ciel. Au ciel, il s'appelait l'astre brillant, l'astre de lumière. C'était un chérubin protecteur qui avait la responsabilité de protéger, de protéger le trône du Seigneur, le trône de gloire. Et la manière dont il protégeait le trône de gloire, c'était à travers de l'adoration à travers de l'adoration, il était le responsable de l'adoration, il était le chef de musicien, le chef de musicien, c'était un brillant compositeur, parce que lorsqu'on parle d'instrument, il faut jouer de la musique, quand on joue de la musique, il faut composer, c'était un grand compositeur, un grand joueur d'instruments au ciel. Il avait la responsabilité de pouvoir créer des chants d'adoration, des chants de célébration vis-à-vis -vis de notre Seigneur. Et dans Ésaïe 14, 11 ici, le terme son qui est utilisé, le son de tes luttes, le terme son ici qui est utilisé, c'est le terme hébreu qui signifie « Elia, qui signifie « hébiya ». On peut le traduire en français par son, par instrument, par bruit. Son instrument bruit. Son instrument bruit. Cela traduit également que dans ce son-là, instrument et bruit, il y a également la notion de l'habileté. La notion de l'abileté à pouvoir jouer. À pouvoir jouer. Voyez-vous. Dieu, notre Dieu, hein, c'est un Dieu qui est parfait. Il aspire à l'excellence. Nous restons, nous avons nos doigts dans Ésaïe 14. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je sens que je dois euh, revenir là-dessus. Ézéchiel chapitre 28. Je crois que je peux le trouver. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Je crois que c'est à partir du verset euh, 14. Ézéchiel 28, 14. Il a dit « Tu étais un shoruban protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Tu étais là, tu te prosternais au milieu de pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce... Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, d'entre le pierres ardente. Ton cœur est enhardi à cause de ta beauté. Tu as pervertu ta sagesse par ta splendeur. Je te rejette à terre. Je te livre en spectacle au roi. Voyez, Ézéchiel parle aussi de ce qu'était Satan, Lucifer au ciel, avant la chute. Lui nous donne encore plus d'éléments par rapport à la personnalité de Lucifer. Il nous dit ceci, il était un chérubin protecteur, il était beau, il était intègre, il était rempli de sagesse. Voyez, Dieu pour confier la responsabilité de l'adoration au ciel, il n'a pas choisi n'importe qui. Il a créé un être qu'on a appelé fils de l'aurore, avec une splendeur, avec une beauté, avec une grande sagesse. Une grande sagesse. Dans la sagesse, il y a la notion de la pileté. Dans la beauté, il y a la notion de l'harmonie. Et on nous dit même qu'il était intègre. Il n'avait pas de péché. Pour nous humains, on peut dire saint, sainteté totale. Voyez, oui, Dieu a choisi, donner la responsabilité à une créature qui était parfaite. S'il a fait ainsi au ciel, la même exigence également, Dieu l'a, vis-à-vis de ses enfants, de ses fils qui sont sur la terre, qui sont appelés à être aussi des adorateurs. Parce que comme vous, vous le savez, la Bible dit « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple ». Lorsque son peuple commence à l'adorer, le peuple élève un trône. Le peuple élève un trône. Et c'est ce que Lucifer faisait. Il élevait le trône du Père. On appelait « chérubin protecteur ». Il protégeait la gloire du Père. Et nous sur la terre, lorsque fils de Dieu nous adorons, nous adorons, nous bâtissons également un trône pour le Père. On a dit, notre adoration, c'est un antipolluant. Nous bâtissons un trône. Et en tant que tel, Dieu exige de nous également que nous ayons la sainteté, la marque de la beauté, la beauté morale, la sainteté, la beauté morale intérieure. Comme nous l'avons dit hier, l'adorateur vit dans la sanctification. L'adorateur vit dans la crainte de Dieu. C'est la notion de la beauté morale. Au-delà de cela, l'adorateur également... On nous dit qu'il était il était, il était, était plein de sagesse. Dans la sagesse, il y a la notion de la parole. La sagesse, la notion de la parole. Ça veut dire que l'adorateur, c'est quelqu'un dont la parole est dans le cœur. C'est quelqu'un qui vit dans la parole. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, une fois, nous voyons des failles. Dans certains musiciens et chantres, par rapport à leurs compositions, toujours des lamentations et autres, si tu entends certaines compositions, tu dis non, moi je ne veux pas danser. Je ne peux pas danser ça, parce que c'est anti-biblique. Je ne veux pas citer pour ne pas choquer les uns des autres. C'est pour ça qu'il faut analyser, il ne faut pas être dans le yenge, Écouter les chants, les paroles. Parce que l'adorateur doit avoir la parole dans son cœur. Il doit connaître la parole, parce que les chants qu'il doit chanter, ils doivent exalter Dieu. Parce que dans l'adoration que nous écoutons, ça édifie notre foi. Des hommes écoutent des fois plus l'adoration que la parole de Dieu. Alors si l'adoration est anti-biblique, tu vas recevoir des choses qui vont fausser ta foi. Dans certaines églises, il y a une grande église, euh, une grande église en Australie qui a un groupe de chants merveilleux, qui est connu dans le monde entier. Je peux citer parce que c'est pas mauvais. Euh, L'église Hillsong. L'église Hillsong. Dans Hillsong, ils ont un comité, un comité musical composé des pasteurs. Tout chant, avant que le chant ne puisse sortir, il faut que ça soit avalisé par ce comité-là. Tu as composé ton chant, tu dois le leur amener pour vérifier si tes paroles correspondent à la Bible. Si ce n'est pas une hérésie, si ce n'est pas contraire à la Bible, il doit vérifier. Et dans la prière aussi. Et quand il vérifie, ok, c'est biblique, il te donne l'autorisation de pouvoir publier. Voyez-vous C'est même la raison pour laquelle dans une église, une église comme celle-ci, les champs que nous choisissons pour adorer le Seigneur, le pasteur, le corps pastoral, doit veiller sur les champs qu'on prend. Les chantres peuvent sélectionner, ils ont la liberté de sélectionner. Mais le pasteur doit savoir, le responsable doit savoir quel chant sera chanté. Et il doit aussi le connaître pour voir si les paroles du chant sont bibliques ou anti-bibliques. Imagine un dimanche, vous êtes là, la personne commence à chanter. Je le dis, alors, commence à chanter, « Marie, le salut est en toi !» Le salut est en mari, non. Et si vous ne prêtez pas attention, vous dansez. Mais comme nous avons un subconscient qui retient toujours, même dans la distraction, ça retient toujours, ça peut rester dans ton subconscient. Et c'est un message subliminal que tu peux recevoir. Un jour ou l'autre, ça va sortir. Marie, le salut est en toi. Non. La notion de la sagesse. C'était juste une petite incursion. Voyez, j'étais en train de lire le son dans l'Esaïe 14, 11. C'est le mot hébreu "emia" qui signifie bruit, instrument, musique. Et le deuxième mot utilisé avec le son de te lutte, le deuxième mot c'est lutte, c'est en hébreu ébel. Nébel qui signifie un sac de peau, une outre, une cruche, un vase de terre, une harpe un sac en peau, une outre, une cruche, un vase de terre et une harpe. Vous voyez, c'est vraiment un instrument rudimentaire, un instrument qui, qui n'est pas comme nos instruments actuels. Cela traduit simplement pour nous ceci, que beaucoup d'instruments de musique, en fait, viennent de la nature. Viennent de la nature. Pourquoi Parce que le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue l'éternel. Même la création loue l'éternel. La faune, la flore, loue l'éternel. Toute la faune, la flore doit participer à l'adoration, à la louange du Seigneur. Dans Genèse chapitre 4, là nous étions au ciel. Maintenant, si nous quittons le ciel, où tout a commencé, avec les instruments et un responsable harmonieux de la musique, lorsque nous arrivons sur la terre, si nous prenons Genèse chapitre 4, verset 21. Genèse 4, 21. Genèse 4, 21. La Bible dit, le nom de son frère était Joubal, c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Le nom de son frère était Joubal C'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau Dans la Bible, dans Genèse 4, 21 Joubal est identifié comme le père de la musique Comme le père de la musique Et on nous dit qu'il jouait, il jouait de la harpe, il jouait du chalumeau La harpe, ou la harpe, je ne sais pas si ça vous dit la harpe c'est un instrument vieux qu'on ne voit plus, mais c'est un instrument à cordes. C'est comme les instruments à cordes comme la guitare, comme la guitare, comme le, le violon, le violoncelle, même le piano, des instruments à cordes. Et Joubal, c'est le premier être sur la terre qui jouait d'un instrument. Il a fabriqué un instrument pour jouer. Mais on ne nous dit pas pour qui jouait cet instrument-là. Est-ce que c'était de façon profane ou religieux, on ne nous le dit pas. Mais sur la terre, la Bible dit que le premier être a commencé à jouer de l'instrument, il s'appelait Jubal. Si nous prenons Genèse chapitre 31 verset, Genèse 31, verset 27, Genèse 31, verset 27, Genèse 31, verset 27, je vais vous montrer encore un autre d'autres types d'instruments Genèse 31-27 la Bible dit pourquoi t'es-tu enfoui en cachette tu m'as tout trompé au lieu de je te laissais partir dans la joie avec des chants avec les tambourins et avec la lyre voyez, il n'y a pas que la lutte il n'y a pas que le lutte ou la harpe il y a aussi le tambourin il y a aussi le tambourin le tambourin c'est comme c'est comme pour nous le tam-tam le tam-tam, le tambour, le tam-tam. Maintenant, il y a des tam modernes. Ça, par exemple, ça c'est un tam-tam. C'est moderne, c'est un tam-tam. Donc le tambourin. Ça, dans Genèse 31, il y a le tambourin. Et c'est un instrument en percussion. Dans la liste des de, instruments en percussion, il y a le tambourin, il y a le tam-tam, il y a les castagnettes. Vous voyez les castagnettes Chez nous, c'est les chaka, Les chaka. Les castagnettes. Il y a Les maracas. Il y a les cymbales, il y a la grosse caisse, la petite caisse. Si nous prenons Exode chapitre 15, le verset 20, Exode 15 également, verset 20, vous allez voir un autre type d'instrument aussi. C'est le tambourin qui est repris, mais avec d'autres nuances. Exode 15, ça c'est le cantique de Myriam. On nous dit Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin et tout. Les femmes sortirent derrière elles avec des tambourins et des danses. Voyez, avec des tambourins et des danses. Jumal, on nous dit, c'est lui le premier à jouer de l'instrument. Mais on ne savait pas pour qui il jouait des instruments. Ici, dans le cas de Myriam, on nous dit Myriam, c'était une prophétesse. Une prophétesse qui a pris le tambourin et qui a commencé à jouer de la musique. Et lorsqu'il jouait de la musique, il a composé un cantique. On ne va pas le lire, si vous lisez Exode 15, vous voyez le cantique de Myriam. Myriam a joué le, du tambourin, il prenait du tambourin lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Myriam, aspirait en jouant du tambourin, il a commencé à composer un chant, un cantique, pour adorer le Seigneur, exalter le roi de roi. C'est la première fois dans la Bible, on voit l'usage d'un instrument sur la terre pour louer Dieu. Et l'instrument est utilisé par une prophétesse. Une prophétesse. Pour nous, c'est une leçon pour nous faire comprendre aussi que dans l'adoration ou l'usage d'un instrument, d'une musique, un serviteur de Dieu peut aussi jouer d'un instrument. Il peut jouer de la du tambour, il peut jouer de la guitare, il peut jouer du synthé, il peut jouer de la trompette, il peut jouer du saxophone, il peut jouer. Si vous me voyez assis sur le tambour, en train de jouer, ce n'est pas anti-biblique. Myriam, la prophétesse, a joué. Du tambourin. Du tambourin. Parce que un ministre de Dieu, c'est aussi un adorateur. Et non seulement Myriam a joué, mais on nous dit aussi qu'il y avait des femmes qui se sont associées à elle et ils ont commencé à chanter et à danser. Pour le Seigneur dans l'adoration. Une leçon encore pour nous, dans l'adoration du Seigneur, il y a les chants certes. Il y a des instruments de musique qui sont utilisés. On peut aussi danser. On peut aussi danser. On appelle ça des danses liturgiques. Donc si un jour, vous voyez des jeunes ici, en train de danser avec des chorégraphies, ce n'est pas anti-biblique. La Bible montre déjà cela, que cela existait depuis les temps anciens, de danser pour le Seigneur. de danser pour le Seigneur. Le message ici, quand je le recevais du Seigneur, c'est comme le Seigneur était en train de me faire comprendre que je suis en train de préparer l'église, que lorsque il y aura des manifestations ici, au niveau de chant, des danses, des instruments, que les gens ne soient pas choqués. Non, maintenant. Parce qu'on a été préparé en disant, non, dans la Bible, c'est prévu. On peut utiliser des instruments et on peut danser pour le Seigneur. Et les instruments que je vous ai montrés ici, c'est des instruments de leur époque, de l'époque de Moïse, de l'époque de Jupal. C'est les instruments de leur époque. Mais la finalité, ils ont pris ces instruments-là pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas Miriam qui a fabriqué le tambourin, Peut-être quelqu'un qui n'était pas serviteur de Dieu. Il a fabriqué le tambourin. Mais Myriam a pris le tambourin fabriqué par un pêcheur pour le dédier à l'adoration du Seigneur. Dans notre temps aussi, nous pouvons utiliser les instruments de notre époque pour adorer le Seigneur. Qui que ce soit l'ait fabriqué, quel type d'instrument ça peut être Instrument avant. Instrument à cordes, l'important pour nous, lorsque nous le prenons, nous dédions cela, nous le consacrons cela pour l'adoration du Seigneur. Vous savez qu'au Congo, dans les années 90, lorsque on a commencé à utiliser le synthétiseur, vous savez que ça a divisé des églises. Ça a divisé des églises. Les gens ont dit non, non, c'est du diable, c'est du monde. Quand on a introduit le synthétiseur, parce que comme c'était, on le voyait dans les concerts chez les païens, ça ne pouvait pas venir à l'église. À l'église, on devait rester avec les tout simplement, et la guitare et tout. Même dans certaines églises, la guitare, on refusait, parce que la guitare, ça rappelait l'ombre au Non, c'est comme Franco. Voyez, on peut refuser des instruments de musique de notre époque en prétendant, en disant que non, c'est du diable. Non, non, non, non. Nous prenons des instruments de notre époque, nous les dédions à Dieu, nous les consacrons à Dieu. C'est le but, la finalité qui importe plus qu'autre chose. Si nous prenons 1 Samuel chapitre 10, verset 5, il est 20h21. 1 Samuel 5, verset 10. 1 Samuel 5, verset 10, la Bible dit, 1 Samuel 10, verset 5, la Bible dit, après cela, tu arriveras à Gibea-Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Ici c'est Samuel qui parle à Saül. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut du lieu en train de faire des prophètes. Précédé du lutte, du tambourin, de la flûte et de la lyre. Le souffle du Seigneur, ça parlera de toi, tu feras le prophète avec eux, tu seras changé en autre homme. Et si nous allons au verset, euh, au verset là où cela s'est accompli, au, au verset 13... Lorsqu'il finit de faire le prophète, il se rendit au lieu saint. L'oncle de salut à Saül et à son serviteur, où êtes vous allés Ici, c'est l'histoire de Saül. Saül qui n'était pas un prophète, mais qui s'est retrouvé parmi une troupe de prophètes. Mais c'était des prophètes qui jouaient de la musique, qui jouaient des luttes, des tambourins, des flûtes et des harpes. Il s'est retrouvé dans une chorale de prophètes. Et les prophètes, en utilisant le tambourin de lutte, ils prophétisaient. Et Saül, lorsqu'il se retrouvait au milieu d'eux, dans cette atmosphère, lui aussi, il a commencé à prophétiser. Voyez, l'instrument de musique que nous utilisons peut favoriser la création d'une atmosphère qui peut faciliter l'exercice du ministère. L'instrument de musique crée une atmosphère qui peut faciliter le service, le ministère. Voyez-vous, lorsque nous aurons des synthés, lorsque nous aurons de guitares, surtout de personnes qui jouent, parce que les avoir, ça, c'est pas un problème, mais il faut des personnes qui jouent. Lorsque ces personnes qui vont jouer, si le son est bien combiné et harmonieuse, qu'est-ce que ça va faire Ça va créer une atmosphère qui va faciliter... Le ministère qui va préparer les cœurs à l'écoute de la parole, qui va nous prédisposer aussi à pouvoir recevoir des révélations. Cela n'empêche pas que ça se fasse déjà, mais ça va apporter en plus. L'instrument de musique, lorsqu'il est bien joué de façon harmonieuse, dédié au Seigneur entre les mains d'un fils, entre les mains d'un serviteur de Dieu, ça crée une atmosphère pour le ministère. Et cette atmosphère-là, non seulement c'est l'atmosphère d'adoration ou l'atmosphère prophétique, mais c'est une atmosphère aussi qui peut amener des guérisons, des délivrances, des miracles. Rappelez-vous de David. Lorsque Saül était menacé par un esprit mauvais, David prenait la harpe, il jouait la harpe et l'esprit mauvais le quittait. On a vu ça hier. L'atmosphère qui est créée par la musique. Lorsqu'elle est jouée par un homme, un fils qui est consacré, un fils qui est roi, un fils qui craint Dieu. 2 Samuel chapitre 6, verset 5. 2 Samuel chapitre 6, verset 5. 2 Samuel chapitre 6, verset 5. La Bible nous parle d'une merveilleuse histoire. Le verset 5 nous dit « David et toute la maison d'Israël jouaient devant le Seigneur sur toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, sur des lyres, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales, de certains instruments qui ont disparu aujourd'hui. » L'histoire ici, c'est l'histoire de l'Arche de l'Éternel qu'on a fait retirer de chez les Philistins. On a amené l'arche de l'éternel. David a été prendre l'arche de l'éternel pour la ramener à Jérusalem. Sur le chemin de ramener l'arche à Jérusalem, il y a eu des célébrations avec des chants et des instruments à musique. Dans des instruments à musique, nous avons des instruments à cordes, des percussions, des instruments à vent, ainsi que des chants et de danse. Et à partir de ce texte de la Bible ici, selon la tradition on attribue à David le fait d'avoir ramené les instruments de musique dans la liturgie au sein du temple. Tout ce que nous avons vu, Joubal, Myriam, tout se passait en dehors du temple, dans le tabernacle, la tente d'assignation, il n'y avait même pas de musique dans la tente d'assignation, tout se passait à l'extérieur. Mais la personne qui a ramené les instruments de musique dans la liturgie, dans la célébration du culte, d'après la tradition, c'est David. Et David a été encore plus loin. Si vous prenez 1 Chronique chapitre 25, 1 Chronique chapitre 25, on nous dit comment David, lorsqu'il a ramené les instruments aussi, il a organisé les chantres il a créé 24 chorales de chantres. 24 chorales et chaque chorale était composée de 12 choristes des musiciens qui étaient dirigés par des responsables David a ramené les instruments de musique les chants dans la liturgie dans le temple pour adorer le Seigneur et d'après la même tra tradition si nous prenons Amos chapitre 6 au verset 5 on nous dira aussi que David aussi a été parmi les inventeurs d'instruments de musique. Amos chapitre 6, verset 5. Il a inventé aussi des instruments de musique. Et David, Dieu l'a établi comme roi sur son peuple. Et Dieu dira de lui, « Je trouvais un homme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Des instruments extérieurs, David a pris et les a ramenés dans la maison du Seigneur et David était un roi. Comme on l'a dit, les fils adorateurs, lorsqu'ils adorent le Seigneur, ils permettent au monde de comprendre que Dieu est le roi de ce monde. Il est le roi de gloire. On a vu ça hier avec le psaume 24. Pour nous, pour ce soir, on s'arrête ici. Ce soir, c'était juste, c'est la fin. C'était de nous préparer à ce que nous allons commencer à vivre. Quand il y aura des instruments, les tchaka, -tchaka par exemple, d'autres instruments que nous ne connaissons pas, si ça vient à l'église, la finalité, c'est pour l'adoration du Seigneur. C'est pour la louange du Seigneur. Quand il y aura des chants, il y aura des danses, des danses saintes, des danses pures. Il y aura des groupes de chants qui vont danser de façon liturgique. La Bible a planifié cela. La Bible a prévu cela. Amen. Et David qui a ramené des instruments de musique, il a formé des chantres. Voyez, à l'église, la vision plus tard, c'est d'avoir des personnes habiles qui ont étudié la musique, qui vont aussi former des musiciens. Et nous aurons un comité aussi, un comité qui sera là pour analyser les chants, analyser les paroles, analyser les mélodies. Une académie de musique, une académie de musique de formation au sein de l'Église. Voilà la vision là où nous sommes en train d'aller. Parce que ce que le Seigneur nous a dit il y a quelque temps avant que l'Église commence, la vision globale pour L'église à c'est APP. Adoration, parole, prière. Adoration, parole, prière. Faire de son peuple un royaume de sacrificateurs. Notre cheval de bataille, c'est l'adoration. Et cette adoration doit être sérieuse. Doit être réfléchie, raisonnée. Doit être scripturale, basée sur la parole de Dieu. Et aussi avec la technicité la modernité de notre époque, de notre temps. Alléluia Voilà, que le Seigneur vous bénisse à Londres. Alléluia Voilà, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes, selon que le Seigneur vous met à cœur de pouvoir vous bénir vous-même, en bénissant aussi sa maison. Alléluia Alléluia Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa Nabi Yeshua Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa Nabi Ya solo, alléluia, alléluia, alléluia naeso. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Naiesso. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, parmi nous. Jésus, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, parmi nous. La vérité est Alléluia. Alléluia, Alléluia, à Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia, à Jésus. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, est présent ici. parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Parmi nous, Alléluia, Alléluia. Jésus est puissant ici, par les eaux. Jésus est puissant ici, Jésus est puissant ici, Jésus est puissant ici, par mes dos. Alléluia, alléluia. ici présent ici par nous, Alléluia, Alléluia. et les dîmes que ton peuple a apporté dans ta maison. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor d'une offrande. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Avant de clôturer, est-ce que quelqu'un parmi nous a besoin d'une prière spéciale Est-ce que quelqu'un parmi nous a besoin d'une prière spéciale avant de clôturer le culte quelqu'un parmi nous a besoin d'une prière spéciale si tu es connecté il faut juste faire signe je ne vais pas prier comme ça mais il faut que je t'entende que je te vois, les coordonnées de l'église vous les avez, si tu as besoin d'une prière spéciale n'hésite pas par rapport à ça Alléluia Amen. nous allons clôturer avec le Notre Père Notre Père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 Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel lève sa face vers toi. Que l'Éternel tourne son regard vers toi. Et qui t'accorde sa paix, sa bénédiction et ses faveurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous et on se retrouve le vendredi à l'école de la sagesse à partir de 19h. Et bien entendu, notre culte dominical à la Nouvelle Jérusalem à Londres à partir de 9h30. Bonne soirée à tout le monde. Dangalemal. Joyeuse fête nationale à la Belgique. Que le Seigneur bénisse la Belgique. Que le Seigneur bénisse la Belgique. Amen. Dangalemal.